Je l'aime Psaume au chapitre 63 Psaume chapitre 63 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 63 Nous lisons la parole du Seigneur Ô oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche Mon âme a soif de toi Mon corps soupire après toi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 Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Oh oui, encore, encore, une fois Seigneur, encore, une fois, oh, moi j'ai soin, soin, du Dieu vivant, j'ai soin. Dieu vit, oh oui, encore, oh, encore, une fois c'est, oh oui, encore, une fois c'est, oh moi, j'ai soin, oh, j'ai soin, oui, Dieu vit, oh moi, j'ai soin, oh, j'ai soin, oui, Dieu vit, oh. Notre Père Céleste, notre Dieu. Que ton nom soit béni et célébré encore en ce jour, pour la grâce que nous avons de pouvoir nous retrouver dans ces lieux, là où tu nous as accordé la grâce de pouvoir nous retrouver, Père, nous rassembler en ton nom. Et ce que tu as dit dans ta parole à toi, que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous sommes rassemblés en ton nom et nous avons vraiment l'assurance que tu es avec nous, Père. Nous t'avons chanté, nous t'avons célébré, nous avons glorifié ton nom en ces jours, Père. Et combien nos cœurs se réjouissent encore de pouvoir réellement, oh Dieu, nous tenir encore dans ta présence, Père. Parce que tu nous réjouis, Père, dans ta présence, mon roi. Oh Dieu, quand nous chantons en ton nom, nos âmes, nos cœurs, Père Tu Bissant, tous nos êtres entiers, Père Bissant, se réjouir en nous. Souvenant réellement des bienfaits que tu nous fais, Seigneur. Et la grâce de réaliser ce que tu as fait de nous, Père Saint-Dieu, nous va être à toi et t'appartenir, Père. Mon âme te loue et te glorifie encore ce soir pour tout ton peuple, Père au Dieu qui se réjouit encore en ton nom pour le bienfait que tu lui accordes Père, mon âme te glorifie encore ce soir Père Saint-Dieu parce que tu as dit que tu es toujours le même hier éternellement Père Saint-Dieu, jamais tu ne peux changer mon sauveur, mes Père, bénis ton peuple qui est rassemblé Père Saint-Dieu, qui se réjouit encore dans ta présence mon roi et qui a cette soif de voir te voir encore à l'œuvre dans leur vie Seigneur et de voir que ta main puissante résiste encore davantage mon roi parce que tu es notre sauveur, sois béni et sois glorifié Père pour les chants et les cantiques que nous avons chantés Père Dieu pour le somme nous avons pu arriver en entendre Père dieu Que tu sois béni encore Père Continuons encore mon mes Père Saint-Dieu Nous pensons à tous nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion Dans différents pays où se trouve mon bénéfice Père Que tu le bénisses, que tu le soutiennes, que tu le fortifies Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ, Amen. Amen Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse qu'il vous fortifie Vous pouvez vous asseoir Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore De nous retrouver ce soir dans sa maison il, il est toujours le même et il ne change point nous avons aussi des bonnes nouvelles à pouvoir vous annoncer mais aussi des moments qui ne sont pas aussi faciles c'est que notre frère frédéric de burkina il a perdu un membre de sa famille lors d'un accident de, de circulation c'est son frère à lui qu'il a perdu et il traverse des moments tellement difficiles je lui ai fait part aussi de notre tristesse et aussi nos condoléances, effectivement, aussi, en rapport avec cette situation. Nous remercions Dieu, parce que les frères, quand il a eu à pouvoir voir cette situation, il s'est souvenu qu'effectivement, que les Seigneurs, notre Dieu, quand il permet une circonstance, c'est qu'il sait pourquoi. C'est pour ça qu'il a besoin aussi de nos prières, parce qu'il a laissé femmes et enfants. Donc, sa famille est dans une situation très difficile aujourd'hui, donc de son frère. Il n'y a pas longtemps qu'il venait de trouver un travail alors qu'il avait des difficultés, Dieu a ouvert la porte et euh, voilà que la mort a frappé effectivement aussi sa famille. C'est un accident qui est arrivé dans la circulation mais euh, il roulait à moto et quand on a ouvert la portière, il a été pris et il est tombé. Mais euh, le Seigneur notre Dieu qui connaît toutes choses, il sait pourquoi il a permis cela. Nous allons prier pour notre frère et aussi pour euh, sa famille tout entière, afin que les seigneurs puissent les assister aussi. Tendre Père, et ce soir, nous nous tenons devant ton trône de grâce pour te dire combien tu es le Dieu souverain dans tes décisions. Tu prends tes décisions comme tu le veux et tu estimes effectivement autant pourtant ce que tu as envie de pouvoir faire. C'est vrai que nous sommes des hommes et nous, nous posons aussi des questions et ça, c'est que tu nous as déjà appris, mon bébé, de mes Vissons, c'est à ne pas se poser beaucoup de questions, quand le si circonstance arrive seulement que nous devons simplement nous tourner vers toi, en te demandant grâce de pouvoir soutenir encore, Père saint Dieu, comme dans un moment, comme celui-ci, notre frère Frédéric qui a vraiment besoin de toi, Père. Que tu bénisses, Père, c'est notre frère, que tu le soutiennes, que tu le consoles, que tu le fortifie ainsi que euh, le membre de sa famille, Bénémy au Dieu, voilà, que son frère est parti. C'était aussi un frère en Christ, mon roi, qui t'avait accepté, qui a été baptisé en ton nom. Il est donc allé se reposer dans des conditions comme toi, tu as permis cela, soit ainsi, père. Nous ne savons pas comment les choses seront dans les jours d'avenir, mais toi, tu sais pas. C'est pourquoi nous prions pour sa famille, pour ses enfants qui sont restés. Ils vont se poser beaucoup de questions, mon Bénémy Patibissant, on puisse vraiment les assister et les soutenir aussi, mon sauveur. Mon Dieu, tu es le Dieu qui console, que ton nom Sois béni, que ton nom soit glorifié, car nous t'avons ainsi demandé cela, Père, au nom de Jésus-Christ. De Amen. Alors, nous avons notre frère euh, Vincenzo, que vous connaissez bien, et notre sœur euh, Rebecca, qui nous ont donné la joie d'avoir un bébé. Alléluia. Amen. Ce bébé s'appelle Zoé. Je pense que vous savez, c'était une fille. Oh, on nous a dit que c'est une fille, donc je crois qu'elle s'appelle Zoé. La maman se porte bien, le papa est les, les papas dans la joie. donc Nous allons remercier le Seigneur pour ce, notre Père et notre Dieu. D'un côté, nous sommes tristes, de l'autre côté, tu nous réjouis. On nous donne encore la vie, notre personne sous cet terre, mon roi. Nous regardons cela, nous voyons qu'effectivement, que Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Tu veux vraiment glorieux, mon bien-aimé, parce que la vie t'appartient. Et toi qui détermine effectivement les temps de l'époque et les circonstances, Patubistan, Dieu les périodes d'une telle personne, Patubistan, sur la terre, mon roi, nous t'en sommes vraiment vraiment reconnaissant. Sois béni, Père Saint-Dieu, pour la joie que tu nous as donnée, Père Saint-Dieu, d'avoir avoir cet enfant que tu as donné à mon précieux frère Vincenzo et à notre précieuse sœur Rebecca, mon béni, père, parents. La maman est en bonne santé, le papa est vraiment dans la joie, mon béni, mon Père, de voir qu'il a encore un enfant de plus que tu as donné. Merci parce que tu, c'est ta parole à toi que vous avez parlé, multipliez-vous, Seigneur, et nous vivons cela dans, ta, dans, ta, dans ce temps où nous sommes aussi, Père. Sois béni et glorifié, Père, quand nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Il est bon de louer notre Dieu. Nous nous résistons de ses bienfaits à, à notre endroit. Et c'est vrai, des moments de tristesse aussi, nous nous trouvons dans nos moments difficiles quand un frère ou une soeur traverse cette période aussi. Et ça nous rappelle effectivement aussi la durée de notre temps sur cette terre et la période que Dieu lui-même a, a fixé effectivement, et qui doit aussi nous permettre aussi de pouvoir aussi prendre conscience pour notre préparation. Et quand une naissance vient, nous pensons aussi à ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a accordé la nouvelle naissance et nous réalisons combien bien bienfaits à notre endroit sont vraiment innombrables pour que nous puissions aussi, à notre retour, l'aimer et les servir aussi de tout notre cœur. Que rien sur cette terre ou dans les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui ne puisse ni vous effrayer, ni vous mettre dans des conditions telles que vous puissiez vous poser la question, est-ce que Dieu est encore aujourd'hui en train d'agir ou bien est-ce que soyez vraiment en paix et soyez sûrs et certains que le Seigneur qui nous a fait la promesse en disant qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne peut jamais être absent. Parce que si Dieu était absent, le monde n'existerait pas. Quand vous pouvez voir le soleil s'élever... Et aussi, se coucher, la lune et les étoiles, effectivement, et tout ce que vous voyez, l'être humain sur la terre, les vents, se quoi aussi à gauche et à droite, sachez que Dieu est vivant. Parce que c'est lui qui donne les mouvements et l'être à tout ce qui vit, même l'eau, même les vents et tout ça. Si Dieu n'y était pas, il n'y aurait pas de vent. Si Dieu n'y était pas, il n'y aurait pas d'eau. En fait, sur la terre, il n'y aurait rien donc c'est déjà le fait que vous voyez que réellement que la pluie tombe et ainsi de suite, c'est sa parole à lui, effectivement sachez que Dieu est toujours à l'œuvre et quand il a fait aussi sa promesse, effectivement dans sa propre parole, il ne pourra jamais violer sa parole, ni réellement tenir, il l'a déjà fait comprendre, le monde, les gens qui sont dans le monde, effectivement, peuvent être dans l'angoisse, être surpris dans beaucoup de choses, effectivement, qui vont arriver, effectivement, mais nous, nous avons cette grâce de la de notre Dieu d'être rassuré parce que il a toujours rassuré. Prenez courage dans tous ces concerts, effectivement, que personne parmi ceux qui lui appartiennent ne puisse être découragé en quoi que ce soit. Quand une situation arrive, sachez que Dieu, la Bible dit qu'il arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Et Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets aussi à ses serviteurs, le prophète. Donc, nous servons un Dieu qui est vivant, il ne sommeille ni ne dort. Donc c'est Dieu effectivement qui a le contrôle sur toute chose. C'est pour ça nous nous devons nous nous, nous réjouir en fait de, de cette grâce. J'ai toujours eu à pouvoir vous le dire frères et sœurs. Aussi longtemps que Dieu nous donne donc le souffle de vie, mettons donc à profit tout ce que nous avons hein, pour pouvoir le servir. Parce que c'est que Dieu a réservé pour tout un chacun de nous est tellement plus précieux, plus glorieux que même les choses que vous voyez ici. Vous vous souvenez, nous n'allons pas toucher cela ce soir, mais simplement que vous puissiez simplement voir que, et quand on, on parle effectivement, en nous montrant en réalité que euh, l'Ancien Testament, donc l'Ancienne Alliance, c'est en fait l'image, en fait, l'ombre de quelque chose. Et vous voyez que l'ombre est imparfait. Il ne peut rien produire de parfait. Mais en fait, c'est l'original qui est la perfection. Donc vous voyez que le monde dans lequel nous nous sommes ici, parce que euh, je crois que c'est Jean, Jean qui a dit que j'ai vu de nouveaux cieux et une nouvelle terre c'est dans l'Apocalypse, non? Et Dieu est allé nous préparer une cité, donc, comme la Bible dit, je crois que c'était Abraham lui-même. C'est que vous puissiez comprendre que nous ne perdons pas notre temps. C'est qu'Abraham lui-même, lorsque Dieu a eu à pouvoir l'appeler, il a passé par des situations où il était toujours à ses dieux, et Dieu lui a fait comprendre ce qu'il faisait. Il dit, mais il cherchait une cité dont Dieu était l'architecte. Donc, tous ceux qui ont eu à pouvoir donner leur cœur au Seigneur, effectivement, ont eu à pouvoir avoir la grâce divine de la part du Seigneur, de pouvoir avoir quand même quelque chose qui leur montre, effectivement, au-delà, afin qu'ils soient fortifiés. C'est ce que le Seigneur, notre Dieu, vous fait savoir aussi dans ces temps, où nous vivons. En plus de cela, que nous nous sommes arrivés à la fin de ces temps. Alors que eux, c'était pas. Donc, à dit que cela a commencé, effectivement, la, la distance est encore, le parcours est encore très long, mais vous et moi, nous sommes arrivés à la fin. C'est-à-dire que ces choses dont ils ont eu à pouvoir entendre parler, donc ils ont eu salué ici, effectivement. Mais nous, nous sommes de ceux-là qui sont arrivés vraiment là. C'est comme à Kades Barnea, vous vous souvenez Amen. Parce que tout leur temps qu'ils avaient arrivé, depuis que le Seigneur avait fait sortir Abraham, effectivement, de là où il était, il a dit Je donne ce territoire à ta postérité. Vous vous souvenez et donc, ça dit qu'on en avait commencé déjà à pouvoir parler depuis, parce que même lorsque Joseph est parlé à ses frères, vous vous souvenez, il dit « Je sais une chose que Dieu vous visitera, effectivement. Et quand on fera sortir cet endroit, n'oubliez pas mes os. » Donc, toutes ces personnes-là, effectivement, ont eu la grâce de pouvoir avoir quand même la vue de ce qui allait se passer. Souvenez-vous encore des, des Job, en fait, comment Dieu a eu à pouvoir lui accorder la grâce. Cet homme qui était dans les situations tellement difficiles, il pouvait s'effondrer effectivement, aussi, arriver à pouvoir dans les de découragement malgré tout ce qui est passé effectivement sur lui dieu lui a accordé simplement un peu que le voile soit ôté un peu qu'il voit il s'est levé avec une telle assurance malgré qu'il était dans la poussière sans effectivement où il souffrait effectivement aussi mais il s'est dressé avec une telle assurance qu'il dit que, que mes paroles soient écrites avec un burin donc, gravé dans le roc, effectivement. Et cet homme avait une telle assurance. C'est cette assurance-là que Dieu veut de chacun de nous aujourd'hui. C'est pourquoi nous ne devons pas tâtonner à gauche, à droite, étant dans des situations où vous venez, mais est-ce que, est que Dieu... Non, nous devons être sûrs et certains. Parce que quand nous marchons avec Dieu, nous devons avoir la foi. La foi, parce que souvent on le répète, on dit, mais la foi, en fait, c'est cette capacité de pouvoir croire avec tellement une fermeté aux choses que vous n'avez pas vues. C'est là, c'est la chose qui est difficile, en fait. L'homme a tendance à pouvoir vouloir d'abord voir pour croire. Mais en fait, Dieu nous donne quelque chose que le monde ne peut pas nous donner. C'est-à-dire que cette chose-là, ça fait que ça me permet, moi, de croire. Pourquoi ça me permet de pouvoir croire encore davantage Parce que vous avez confiance et assurance en quelqu'un. Parce que si tu n'as pas rencontré encore le Seigneur, c'est très difficile de croire en lui. C'est pour ça que vous devez connaître, ce n'est pas pour rien que vous entendez chaque fois que vous devez avoir une expérience avec ces dieux. C'est ce pas possible que tu puisses dire que je t'aime, tu ne le connais pas. Tu ne peux aimer quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui a fait quelque chose avec toi et dans ta propre vie, effectivement. C'est pourquoi ne perdez pas votre temps. Je parle à vous, jeunes aussi. Vous venez souvent ici, effectivement. Et c'est vrai, c'est important parce que vous n'arrivez pas à pouvoir parfois dire, mais pourquoi on nous tient en réunion, effectivement. Mais c'est pour votre âme, à vous. Je nomme la question. de dit effectivement. Donc c'est important que non seulement les jeunes, mais aussi les personnes âgées, que vous puissiez vous rendre compte effectivement qu'on ne va pas là par par, par par habitude, mais je vais là-bas parce que je sais que Dieu est vivant. Mais si tu n'as pas l'assurance que Dieu est vivant, mes frères et sœurs, tu peux venir, mais tu en fait tu passes un temps pour rien. Mais il faut que tu puisses avoir l'assurance que non Jésus est vivant. Le Jésus de la Bible, il est vivant. Alors quand tu as cette assurance, effectivement, mon frère Massa, tu peux venir, tu t'accrocheras, qu'il vente, qu'il neige, effectivement, tu sais en qui tu as cru. Parce que Job voyait la mort, Job, il a tout perdu, effectivement, donc humainement parlant, il n'y avait pas une espérance quelque part. Prenons aussi la même chose dont je parle souvent aussi, d'Abraham. Abraham, effectivement, il était vieux, il n'y avait pas de différence quelque part, il pouvait s'accrocher effectivement, il dit oui, mais, mais ça c'est bien. Mon frère Zaché, où est-ce qu'il est, frère Zaché C'est pour ça qu'on a mis ça ici. Si, si, oui, s'il te plaît, s'il y moyen de pouvoir faire évacuer un peu l'air, effectivement, qu'on puisse avoir, parce que quand ça commence à chauffer c'est ce n'est pas bon. Alors, Abraham, ne vous inquiétez pas, Abraham, effectivement, quand il, il, il a. Il, son corps, même, la Bible, quand il a son corps était vraiment donc euh, euh, Usé, et Sarah, sa femme, effectivement, et depuis en plus cela, je ne sais que le répéter que vous pouvez comprendre il faut bien que Dieu est vivant. Et Sarah, depuis sa naissance, depuis qu'il était marié à Abraham, il n'avait pas d'enfant. Et puis en plus de cela, dans une période, un âge aussi avancé. Mais il y avait une promesse. Mais comment pourrait-il avoir confiance à celui qui a fait la promesse s'il si ne l'a jamais rencontré Vous comprenez, frère, ça? ne perdez pas votre temps pour l'amour de Dieu. Nous n'avons pas assez de temps. Ne perdez pas votre temps, parce que vous allez regretter. J'étais toujours assis là, on me répétait, je pensais, non, non mon frère. Prenez, et c'est important ceci, si, que vous puissiez saisir les occasions. L'argent que vous voulez, ça ne vous servira à rien. Les maisons que vous voulez, ça ne vous servira à rien. Le voiture que vous voulez, les maris que vous voulez, les femmes que vous voulez, vous serez dessus à un certain moment. Frère et soeur, il faut que vous soyez conscients qu'un jour, on doit partir. Mais si on doit partir, on ne va pas continuer comme ça. Mais il faut qu'un jour, on doit partir. Mais où est-ce que toi, tu iras Tu n'iras pas avec tel frère ou tel soeur que tu veux faire plaisir. Tu n'iras jamais avec lui. Parce que l'appel ne concerne pas la personne que tu veux faire plaisir. Mais peut-être que toi, c'est l'appel que Dieu concerne. Mais il faut que tu sois sûr et certain que moi, ici, je ne viens pas comme un comédien ou bien pas poser, pas pour chercher une femme ou un homme ou la gloire ici. Parce que ça ne vous sert à rien. Je viens parce que je veux être sûr de mon salut. Mon âme à moi, est-ce que mon âme a trouvé grâce à tes yeux? Toute ma vie entière, je vais être sûr et certain. Que Seigneur Jésus, tu me connais. Et que mon âme a trouvé grâce devant ta face à toi. Et que quand la trompette retentira, eh j'entendrai effectivement mon nom. Tu dois te battre pour cela. Parce qu'il a dit, mes brébis entendront ma voix. Tu te poses la question, tu dis, mais est-ce que moi je suis aussi ta brebis à toi Parce que je peux être ici, effectivement, mais je ne suis pas sûr. Mais dis je vais savoir, est-ce que vraiment, vraiment j'entends ta voix parce que tout le monde ne peut pas entendre sa voix. Tout le monde peut être là, effectivement, mais c'est pour ça qu'on nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais paix de lui. Et là, nous devons aussi être conscients que, comme l'écriture, aïe, aïe, Seigneur, les temps avancent tellement vite que nous sommes déjà à 30. Bon, je vais quand même lire un peu, hein, et puis nous allons prier, parce que j'aime pas que dans la semaine, nous restions quand même longtemps. Hein. Oui, parce que nous avons Dans les livres d'Ephésiens au chapitre 1, je voudrais que nous lisions cela rapidement, parce qu'il est déjà 25. Ephésiens, donc, au chapitre 1, il nous dit... Voilà. Le verset 1, il nous fait savoir que Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme... Vous y êtes Oh, pardon, oh, oh, je, je, je, je suis dans le... <rire> Je vous disais, mais je suis dans la Galate ici, merci. Oui, oui, c'est ça. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Ça c'est hein, au chapitre 1. Donc, aux saints qui sont donc à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient donc données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.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 Tendre Père et précieux souvent, nous voulons te dire merci pour le privilège et la grâce que tu daignes nous accorder encore aujourd'hui de pouvoir lire ta parole et de réaliser combien nous sommes vraiment un peuple privilégié, de pouvoir réellement entendre les sons de ta voix et de pouvoir aussi distinguer cela parmi tant d'autres voix, mon béni Père. Sois donc glorifié et béni, car nous t'avons ainsi demandé au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Donc, nous voyons... asseyez vous assis vous s'il vous plaît. Nous voyons, je vais pas très long. Nous voyons qu'effectivement que cet homme il, il, il pouvait exprimer ces choses avec beaucoup d'assurance et de certitude. Il dit bien, Paul, nous l'avons lu, effectivement, en Galate, je sais pas il, il, il, il donne effectivement une précision en, en, en rapport avec ce qu'il est, ce que, ce que Dieu lui a accordé, effectivement, comme tâche, effectivement, aussi. Et il précise bien, il dit, mais non, par un homme, pas par la volonté de homme, mais par la volonté de Dieu. Donc, ici, dans Galate, hein, j'allais dire est ce que c'est dans Galate que j'ai lu cela. C'était pour, effectivement, aussi, euh, démontrer qu'il il, n'est pas venu comme ça pour pouvoir entrer dans quelque chose, mais non, il a rencontré l'auteur. Il dit, mais quand, quand il a plu à Dieu de révéler en moi, donc c'est-à-dire qu'il a rencontré l'auteur et quand maintenant il exprime ces choses effectivement, il est dedans dans cette chose en réalité. Donc c'est pas quelqu'un qui, qui vient par cest une imagination que j'essaie de voir aussi compiler parce que les uns ont dit, par rapport à ça. Non, non, non, non, non, lui-même et, et c'est la manière dont Dieu veut toujours agir avec chaque enfant qu'il veut traiter avec. Si c'est ton père, il doit te reconnaître quand même. Tu, tu, tu dois quand même, tu dois il y a aussi quelque chose de lui en toi, comme quelque chose de toi en lui. Donc effectivement, il y a, cette relation est quand même assez visible et profonde. Alors, il nous fait savoir si il dit, donc, aux fidèles en Jésus-Christ, effectivement, et donc d'abord euh, aux saints qui sont à Ephèse et aux fidèles en Jésus-Christ, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste où c'est, alors regardez très bien comme il est fait savoir, ce sont pas des bénédictions, effectivement, parce qu'il dit qu'ils sont. Ah, bon, c'est vrai que eh, là aussi, c'est que dans les siècles, si nous l'avons ici, nous l'avons ici, ici. Mais regardez très bien les lieux où il place en fait les choses. Ça veut dire que nous devons comprendre que nous ne sommes pas appelés à pouvoir effectivement nous battre pour les choses charnelles. Non. En plus que nous ne ne, ne voulons pas nous considérer comme étant charnels, parce que dans dans l'œuvre de Dieu pour servir Dieu, Dieu ce ne sont pas les mains d'hommes qui peuvent les servir. Non non non non non non non. C'est important que vous compreniez ça. C'est pour ça que nous avons des, des combats, des luttes effectivement de ceci contre l'homme. parce que nous sommes encore charnels. Mais quand nous sommes spirituels, alors les choses sont tellement différentes. Donc nous regardons les choses spirituellement. Pourquoi Parce que nous ne sommes plus d'en bas. Nous sommes maintenant d'en haut. Notre positionnement est différent, frère et sœur. Si le Seigneur t'a sauvé, il t'a placé, il t'a positionné. Donc ta position n'est pas sur la terre. Non. Parce qu'il s'agit maintenant de ce qu'on appelle le corps de Christ. Est-ce que vous comprenez ce corps de Christ en question, vous le touchez. Mais pourtant, vous me pouvez me toucher. Est-ce que vous comprenez Parce que, quand on parle du corps de Christ, c'est bien nous. C'est la vérité, non Oui, mais je vous ai demandé, est-ce que vous pouvez le toucher Et pourquoi vous ne pouvez pas le toucher Parce que c'est nous. Alléluia Amen Vous voyez effectivement ce qu'il est parlé de la nouvelle naissance L'homme qui est né de nouveau, vous ne savez pas le toucher. Mais les voiles, oui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, effectivement Les voiles, vous les le toucher, mais cet homme-là, vous ne pouvez pas les toucher. Il est placé dans une dimension tout à fait particulière. C'est pour ça que les disciples l'ont posé la question. Quand il a dit, c'est important que vous compreniez. Oh, mon Dieu d'amour. Quand il a dit, il dit, mais, dit, mais ce sera comme en temps de l'autre chose, de l'autre, effectivement. Il dit, mais deux seront dans un lit, l'un sera pris. Deux seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera en lit. Vous comprenez cela, non donc, deux moudrons ensemble, effectivement. Vous vous souvenez, non? Alors, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement? Alors, les disciples étaient confiés de demander à où sera-ce? Parce que vous comprenez, quand il disait que deux seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux moudrons ensemble, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Ça vous fait comprendre quand même comme c'est les quatre points cardinaux. Ça veut dire que quand nous sommes ici en train de dormir, là-bas en Asie, ils sont debout. Est-ce que vous comprenez Que Dieu vous bénisse. Donc cet homme-là qui est debout en Asie, et cet homme ici qui dort ici en Belgique. Est-ce que vous comprenez Ils sont dans le même lieu, mon frère. Physiquement, Non. Physiquement, non, ils sont loin en Asie, et puis en Belgique, physiquement, non, mais spirituellement, Amen. ils sont ensemble tous les jours ici, mon frère. C'est important, je vous en supplie, au nom du Seigneur Jésus, pour l'amour de Dieu, sortez de cet état. Parce que la venue du Seigneur est très bientôt, ce n'est pas pour rien que Dieu ne fait rentrer dans toutes ces choses. C'est pour que vous, vous compreniez d'abord quelle est votre position. On ne peut pas vous supplier de pouvoir aimer et marcher avec Dieu. Vous, avez, vous connaissez les choses. Mais il est important que vous puissiez vous identifier. Regardez, je pense dans les scènes d'écriture, effectivement. Je crois que c'est dans le livre des de Romains, chapitre 6. Je pense que c'est cela. Je peux peut-être lire un peu vite. Romains, chapitre 6, il nous dit quelque chose ici. Et puis, nous allons prier. Je sais que bon, il est temps. Voilà. voilà. Verset 3, il dit Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ C'est en sa mort que nous avons été baptisés N'est-ce pas Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort Vous comprenez donc les significations Maintenant il dit ceci afin en fait que comme Christ est ressuscité des morts Par la gloire du Père De même nous aussi Nous marchions en nouveauté Ah non, pas une vie tout à fait ancienne qu'on avait frère et soeur Que Dieu te bénisse une nouveauté de vie, c'est une autre vie. Et cette vie-là, c'est pas la mienne qui me poussait à pouvoir aller voler, critiquer, ceci et cela. Non, la mienne était comme cela. Critiquer, toujours mentir. Tout ça, tout ça, ça faisait partie de ma propre vie, ça. Voleur, menteur, tout ça, tout ce qui est mauvais, je le faisais. Mais il s'est passé quelque chose, effectivement. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est pas une formule, frère. Cet homme-là il il a dit la vérité parce qu'on l'a vu. Avant il était meurtrier, mais quand il a été saisi par le Seigneur, Paul n'était plus seul, effectivement, il est devenu Paul. Sa vie avait complètement changé. Ce n'était pas un chrétien de pouvoir, on dit bon, se chanter, et puis non, non, c'était une vie vécue en fait. On sent que cet homme aimait cette vie-là. Mais vous, quand vous regardez, effectivement, il y a une différence entre vous, la vie chrétienne et votre vie. Vous aimez plus votre vie que la vie chrétienne. Vous venez quand même pour, ça disait la, enfin, la conscience quelque part, ainsi de suite. Donc, vous, vous devez être conscient du Seigneur. Ou bien, soit, c'est ce que la Bible dit, ou soit je reste païen dans le monde, ou soit je reste chrétien. Mais entre les deux, il y a un problème. Parce qu'il mais si tu es tiède, je te... Donc, soit tu es mondain du monde du monde, quand tu es chrétien vous dites mais être froid ou bouillant Amen. mais quand tu es tiède donc je prends Dieu je prends un peu le monde c'est ce que vous êtes devenu frère et soeur ce que vous avez rejeté vous êtes allé ramasser vous vous peinturez, vous faites ceci vous le faites ma soeur et vous dites que nous sommes chrétiens vous venez ici vous les faites toujours ça témoigne que vous n'étiez pas encore délivré parce qu'une fille de Dieu ne peut pas accepter la peinture c'est pas possible peu importe ce qu'on peut vous dire on vous ment et on vous envoie dans une mauvaise direction non, mon frère et ma soeur, Dieu veut effectivement que nous soyons sanctifiés. Dans la sanctification, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu ne peux pas être dans le monde et être sanctifié. Donc, quand on est sanctifié, alors on se nettoie. C'est-à-dire que ça devient une nouvelle vie. Saint, saint, saint est l'éternel. Et si sa vie est en toi... Je suis plus sûr et certain que tu ne vas jamais copier tous les femmes ou les hommes que vous voyez. Les hommes font la même chose. Hein? Vous savez, ils ont. On a pris les... Bon, bref. Ah, les temps passe vite. Bon, j'ai terminé. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui priez pour moi. Vraiment un grand merci à vous. Je suis touché de voir cela. Je, je, je, vous savez, ça, ça, ça, ça me dépasse. Si je remercie les seigneurs de m'avoir donné des frères et des sœurs. En effet, verset 5, je termine. Hein. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, donc ça dire qu'effectivement que lui et nous, il y a quelque chose. On dit bien une même plante, pas deux plantes différentes. Ah non, non, non, non, non. Une même plante, une même plante avec qui Avec ton papa Avec ta maman Avec qui <rire> C'est lui qui est mort et ressuscité pour toi. Tu es aussi identifié ensemble, tu es mort avec lui. Tu vis maintenant, ce n'est plus pour toi, pour chercher ta gloire. Non, pour chercher les félicitations à gauche et à droite. Non, pour chercher sa gloire. Qu'il soit félicité. Parce que sur cette terre ici, quand il a vécu, il n'a jamais cherché sa gloire. Oui, oui, oui, c'est sûr et certain. il n'a jamais cherché cela. Il a vécu simplement pour toi et pour moi. Pourquoi Pour accomplir ce que la volonté de Dieu, mais dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est pour ça que Job disait que je sais avec assurance que mon rédempteur, il n'était pas rédempteur de lui-même. Jésus n'était pas rédempteur de lui-même. Non, mon rédempteur est vivant. Donc, il est venu pour pouvoir te racheter. Donc, il fallait qu'il puisse vraiment répondre aux exigences de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Aïe. Ah, C'est-à-dire qu'à 100%, donc, toutes les, les douleurs que toi tu devais ressentir. Toutes les flagelles, tout, tout, tout ce que tu pouvais ressentir là. Parce qu'il fallait qu'il soit un homme, 100% homme, ayant des douleurs, ressentant aussi la fatigue, ayant tout ce qu'il devait, tout ce qu'un homme doit et qu'il a, et lui il devait l'avoir. Il ne pouvait pas être épargné. S'il avait été épargné, frères et sœurs ne seront pas délivrés. Donc vous voyez qu'effectivement, que quand lui, il était sur la terre, il n'a pas cherché à plaire aux hommes. C'est comme cela que tous ceux qui l'ont aimé et l'ont désiré tellement qu'ils ont compris ce qu'il a fait, à tel point que l'apôtre Paul pouvait dire que si je plaisais encore aux hommes, je faisais plaisir aux hommes, je leur plaisais effectivement, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est pour ça que oh, les temps nous sommes donc devenus une conformité à lui donc, Et nous sommes une même plante que lui, Et regardez, je termine écoutez, elle dit en effet si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort nous sommes vraiment morts, il dit nous laisserons aussi par la conformité à ça sa, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, vous voyez ça dans cette nature là que les diables voulaient toujours nous mettre effectivement, il est mort à la croix donc maintenant, il peut plus avoir la fausse voix de dire, ah, tu sais, regardez maintenant, cette femme-là, vous regardez dans vos affaires-là, effectivement, vous voulez vous copier comme cette femme, vous voulez vous habiller comme cette femme, vous voulez tout faire comme femme. Et puis, je ne sais pas que Dieu, que Dieu nous aide. Alors, qu'est-ce que vous venez faire donc à l'église si vous Parce que vous savez, ces femmes, vous me suivez Amen. Vous n'allez pas être fâchés, hein vous savez, ces femmes-là, ils ont un esprit de prostitution. Je répète, un esprit de prostitution. Vous avez entendu encore Prostitution. Donc vous, vous allez ramasser ces femmes-là que vous voulez ressembler. Et ça, vous venez ici, vous nous apportez des démons de prostitution. C'est-à-dire que quand vous vous passez, vous ne voulez pas qu'un frère reste insensible. Est-ce que vous m'entendez très bien? Ah, c'est ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à ce que nous puissions reconnaître qui nous sommes. C'est plutôt ceux de l'extérieur qui devaient nous respecter. Ah, je termine sachant que notre troisième a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du... De... Voilà. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. C'est toi qui vas les chercher. Je ne peux pas... Hésiter, non, non, non. Quand tu vas prendre les, les crayons ou je ne sais pas moi, des choses qui vous... servent parce que vous invitez les démons de prostitution à entrer en vous. C'est pour ça que vous vous sentez plus tranquille. Hein. Il faut que, dehors, tous les gamins, tous les chiens qu'on peut trouver, il faut qu'ils aboient après toi. Si un chien n'aboie pas, vous comprenez ce que je veux dire Si un chien n'aboie pas après toi, tu n'es pas tranquille. Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait là Tu vas encore serrer trois. tu vas encore, tu vas, tu vas te détruire les, les mêmes les sourcils. Mais oui, parce que, mais c'est sûr et certain. Parce que tu veux toujours être l'attraction de tout. Mais ça en fait, c'est que vous êtes vraiment entre les mains des démons, des mauvais esprits. Nous n'avons pas besoin, moi je ne vais pas être l'attraction de qui que ce soit. Non non non non non non non. Je vais être comme notre frère disait, un panneau publicité. Amen, amen. Ah oui. <rire> panneau publicité. Oui. Mais il fait la publicité de qui? Pas voilà. bah de moi. Ah, <rire> Gloire à Dieu. C'est ah, lui. Ah, vous me regardez. Vous dites mais il y a quelque chose. Mais c'est lui là. Amen. Vous me cherchez. Mais c'est lui là. C'est cela ce que nous devons être, mon frère, ma sœur. Ne perdez pas, perdez pas votre temps avec tous ces chiens, ou avoir des chiens qui aboient après vous et vous, vous trouvez. Nous, vous êtes devenus comme une viande qui ne sert à rien sur le marché, comme je dis toujours. Et c'est comme ça tous les chiens doivent arriver pour voir ce qu'il y a. de toute façon, ça n'a pas de valeur. Quand tous les chiens commencent à pouvoir courir, ça veut dire que ça n'a pas de valeur la chose. Les chiens doivent avoir la peur devant la personne. Donc ça, oh vous l'approchez et vous ressentez le respect pour la personne. Mais s'ils si aboient, oh, c'est notre viande. Ça va. Vous pensez que vous êtes de la valeur, vous ne valez rien. Mais Dieu veut que vous ayez de la valeur. Parce qu'à ses yeux, vous représentez beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Lévois-nous. Tendre Père et précieux, sauveur. Je voudrais te dire encore merci. Mon âme te loue et te glorifie pour tes bienfaits. Oh, nous te louons, nous te glorifions. Il s'agit de ton peuple à toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Tu es as sanctifiés, tu as eu à pouvoir dire, puisque tu es saint, qu'il soit aussi saint, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Et pourquoi nous, nous approchons de toi, Père Saint-Père Tubissant, que tu nous aides, parce que le temps tira sa fin. « Oh Dieu, tu as dit, sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. » C'est pourquoi, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. nous voulons vraiment nous traiter aussi durement, mon bien-aimé Père Dieu, Enfin, que, que ton nom soit célébré, Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Je prie pour mes frères, je prie aussi pour mes soeurs, ces enfants que tu as de la grâce de pouvoir avoir, ce jeune frère, cette jeune fille aussi, mon bien-aimé Père Tubissant, que le monde n'ait pas d'emprise sur eux, mon bien-aimé Père Tubissant, parce qu'ils ont été choisis du bien du monde, Père Saint, pour qu'ils soient un témoignage aussi, un exemple pour le jour du monde, Père. C'est vrai, mon bien-aimé Père, Saint-Dieu. Je te remercie encore, mon roi. Tu frappes dur parce qu'il s'agit de ceux qui sont à toi, parce que tu veux voir ton visage à toi te répéter dans eux, mon bien-aimé Père, Saint-Dieu. Merci encore pour chaque âme, chaque frère, et chaque soeur qui ce soir était à l'écoute, mon bénéme Père, et qui a pris aussi part à cela, mon bien-aimé Père, Dieu. Parce que ce que nous entendons, c'est aussi le jugement, mon mon Père. Oh Dieu, personne ne peut dire que je n'étais pas au courant, je ne le savais pas, mon bien-aimé Seigneur, mais tu es le Dieu qui avait Merci d'abord, afin de pouvoir amener merci parce que tu es présent dans notre vie Seigneur, et honneur à toi pour ce que tu fais, bénis ton peuple Père et soutiens-nous encore mon roi et travaille nos cœurs, nos armes et soutiens nos pères, pardonne et fortifie mon roi et soutiens et conduis encore davantage parce que tu es réellement notre Dieu, merci merci pour tout Père merci notre Dieu merci encore mon sauveur nous avons besoin de cela, Père. Merci. Nous voulons vraiment être à toi et expérimenter ce que toi, tu nous as donné. Merci, Père. Oui, merci. Oh, même si on nous considère comme un temps de rebut dans quoi que ce soit, mon de mes Père, nous acceptons l'ignominie, le reproche dans ce monde. Bébé, mes Pères, tu dis Oh, pour ta gloire et à cause de ton Saint-Nom. Tu n'as pas eu honte de moi, mon béni, aimé Père Saint Dieu. Je ne veux pas non plus aussi avoir honte de toi dans ce monde. Peu importe ça, ce que ça peut nous coûter, mon béni, mon Père. Bénis ton peuple. Bénis mes frères. Bénis mes sœurs, qui soient aussi purs, comme tu le dis, Père Saint Dieu. Comme tu le veux, mon roi. Travaillant avec crainte pour leur salut, mon sauveur. Je te remercie. Je te loue. Et je rends grâce à ton Saint-Nom. Merci, merci. Oui, maître béni. Tu l'es, mon Soba. Honneur à toi. Je t'aime, je te remercie. Peu importe ce qu'il a né, Père Saint-Dieu, mais nous avons confiance en toi. Aide-nous à avancer avec toi, Père. Parce que les jours, merci. Merci, merci. Merci, Soba. Merci, Soba. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon grand vient. Vous connaissez ces cantiques ici Il demeure, il demeure. Alléluia, il demeure. En moi. Merci. Merci. Docteur, c'est ça Merci. 182... Je me rejouis nuit et jour, comme je marche en pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. Il a raison de ma joie, le secret de tout cela, le consolateur est un moi il demeure.